Deleuze présente John, depuis 5 ans chez Deleuze. Hello John Comment va Benoît Tous les jours, toi, tu vois des gens qui profitent de réductions avec Super Plus. Bien sûr Dès que je scanne un Nutri-Score A ou B, c'est une réduction pour le client. C'est indiqué sur leur ticket et ça fait une belle petite somme. Gagnant à tous les coups Vous aussi, payez toujours moins pour manger mieux. Devenez Super Plus T'es un peu comme le Père Noël en fait. Ouais, le Père Noël, mais sans la barbe. <rire> Deleuze, du côté de la vraie vie. L'ancienne carte plus va bientôt disparaître. Faites comme déjà 2 millions de Belges et devenez vite super plus.